En rêve, vous j'allais près du lac, ma soie où la vie était. chapitre 119, psaume chapitre 119, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 119. Amen, amen. Nous lisons la parole du Seigneur.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 Je suis né dans l'iniquité, sans savoir qui j'étais, perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir, quand la lumière a paru. ce merveilleux Père, de louer ton nom, de t'exalter, de l'exprimer ainsi au travers des chants. C'est les cantiques, mon roi, des chants indépendants qui touchent la profonde de notre cœur, mon Seigneur. Oh, nous te louerons, nous te servirons, c'est vrai Père, jusqu'à la fin de notre séjour ce sur cette terre. Nous te remercions parce que dans ces pèlerinages, tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Oh, nous sommes vraiment des bienheureux de pouvoir marcher avec le roi des rois le Seigneur des Seigneurs. En nous comptons sur tes promesses qui sont toujours fermes et véritables, mon roi. Si tu l'as dit, c'est parce que tu avais la capacité de pouvoir les faire, d'être avec nous, de nous rassurer que tu es toujours là, Père. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques, Père Saint-Dieu, que nous avons chanté ce matin. Parce que, tiens-moi, tu es merveilleux, Père, d'avoir inspiré notre précieux frère. Nos frères et ça, ils sont passés, les témoignages, Père et les doux... Lors du cœur aussi par la répentance, nous te rendons donc gloire et honneur parce que c'est toi qui touche le corps, c'est toi qui ramène tes enfants à toi, c'est toi qui travaille dans nos âmes Père Saint-Dieu, c'est toi aussi qui donne aussi, Père de puissance, cette grâce, mon bien-aimé, Père Dieu, pour revenir à toi. Nous te sommes reconnaissants, Père Saint-Dieu, pour le privilège que nous avons d'être dans ces lieux, Père Saint-Dieu, d'avoir ces moments de communion et avec toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, parce que c'est avec toi et c'est pour toi que nous sommes venus en cet endroit et aussi pour avoir la communier aussi avec nos frères que tu as donné par ta grâce, mon bénévole Seigneur. Merci pour les Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont en, en connexion, mon bénévole Père Saint-Dieu, dans différents endroits. Et ceux aussi qui écouteront aussi, Père Saint-Dieu. Parce que nous avons besoin de toi. Voir aussi continuer à marcher avec toi. Et très clair encore davantage, mon roi. Sois donc béni. Merci pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Merci pour la sanctification, mon bénévole Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es dans tes pouvoir pour faire encore en ce jour pour nous, Père. Sois béni, béni notre précieux frère Christian, qu'il soit aussi rempli comme, comme tu l'as fait encore ce matin, Père Tibisson. Merci pour l'inspiration aussi, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun de nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour la bonne santé. Amen. Nous le remercions pour la délivrance, Amen. nous le remercions pour la guérison, Amen. nous le remercions pour son amour, Amen. nous le remercions aussi pour la victoire. Amen. Il est notre Dieu, nous avançons et nous marchons avec un conquérant. Amen. Il n'a jamais failli, notre Dieu, lorsqu'il fait la promesse, il tient sa promesse jusqu'à la fin des temps. Il agira encore et continuera à pouvoir agir. Nous le remercions parce que c'est cela qui nous rassure aussi, puisque nous savons que aussi longtemps que lui est avec nous et qu'il nous conduit, rien ne pourra nous arriver certainement. Parce que c'est lui qui veille. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. celui qui veille sur chacun de nous et conduit effectivement. Et nous avons aussi la certitude et l'assurance aussi que Satan et ses démons ont été vraiment vaincus. Et ils ne peuvent pas avoir la victoire sur un frère ou sur une sœur parce que Dieu nous a accordé l'autorité. Et nous remercions pour tout. Et aussi, qui nous a accordé cette grâce de pouvoir effectivement aussi entendre lui-même nous dire que je suis l'éternel qui guérit toutes les maladies. Donc aussi, la maladie a été vaincue. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Mais avec foi. Avec détermination, nous regardons ce qu'il a fait pour nous, parce que ce qu'il a fait pour nous, aucun être ne pouvait le faire. Nous avons donc la délivrance en toutes choses. Et nous le remercions effectivement aussi pour le soutien, et il nous a donné aussi quelque chose de merveilleux, c'est d'avoir la foi pour croire. Et nous croyons qu'effectivement, que tout ce qu'il nous a donc promis, il accomplit effectivement, et ce que nous avons, il nous a aussi donné, nous le possédons aussi. C'est pour ça que nous marchons avec assurance. Et nous chantons les chants des sions avec certitude Parce que nous avons notre Seigneur qui est présent aussi Qui nous conduit Comme la Bible dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement S'il y avait un jour où il était absent Alors nous serons dans le désespoir Mais il n'y a pas un jour où il peut être absent Il est toujours présent Il conduit toujours Même si la neige frappe Nous savons que le soleil brillera Nous sommes heureux parce que nous savons que le soleil existe c'est pour ça que même quand si la neige de le froid y a, nous savons qu'après cet temps nous aurons aussi l'été qui va venir. C'est pour ça que nous pouvons croire effectivement que même si nous sommes malades, après cette maladie nous serons guéris. Nous sommes heureux de pouvoir réellement vivre. C'est ça un chrétien, c'est ça un croyant. Il vit dans la foi et aussi dans la certitude. Parce que pas la foi, probablement, non, c'est sûr et certain, et je crois cela, et je le reçois aussi. C'est pour ça que nous devons vraiment euh, être fortifiés dans notre foi, parce que nous savons que notre Dieu, il va faire de grandes choses. Et nous l'attendons effectivement avec un cœur plein de joie, plein de reconnaissance à son endroit, parce que nous savons que tout ce qu'il a eu à pouvoir promettre dans les temps passés, il l'a fait. Et ce qu'il a promis aussi dans notre temps aussi, il le fait et il continue à pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de raison pour que moi je sois toujours rabattu et, et le cœur tout le temps brisé ainsi de suite, sans espérance comme sans foi. Mais sais, pour moi aujourd'hui, j'ai dit que le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux et mon espérance est en lui. Et c'est ce que nous devons réellement avoir. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner le temps à Satan ni à la maladie de pouvoir dire, bon, maintenant je ne sais pas comment ça va se passer dans ma vie. Nous, nous savons. Comme cet homme de Dieu va dire, mais je ne mourrai point, mais je vivrai, je raconterai donc les œuvres de l'éternel. Nous devons garder cette foi, parce que c'est. il a dit que Résident en une foi ferme et il fuira. Et si toi et moi, nous baissons des gardes Satan va avoir les déçus. Il n'attend que ça. Donc, effectivement, nous proclamons notre guérison. Nous proclamons notre délivrance. Nous proclamons notre victoire. Nous le proclamons avec fermeté, avec foi et assurance. Parce que nous le croyons. Parce que si je ne croyais pas, je serais bien un malheureux. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous, nous voulons cette, cette victoire qui se manifeste dans notre vie. Et pour cela, nous croyons que nous l'avons déjà, et nous la possédons. C'est pour ça, quand même on est malade, on n'est pas toujours la tête comme quelqu'un qui va mourir. Non, je suis malade, mais je glorifie Dieu. Et c'est en chantant le Seigneur, les chants de Sion, qu'on sent que notre corps. Parce que c'est Dieu qui donne la vitalité dans les corps. Alors je chante et je glorifie Dieu. C'est pour ça, c'est vrai que quand nous venons, nous avons des douleurs. Mais quand nous entrons dans la maison du Seigneur... Pensons que la douleur n'existe pas et croyons que le Seigneur va nous guérir, effectivement. Et il le fait certainement. Vous savez, il y a eu beaucoup de, de témoignages, effectivement, aussi, des hein? gens qui sont venus, des frères et sœurs venus malades et emboutillants ainsi, juste simplement par l'adoration. Louange, effectivement, il rend témoignage que j'ai été guéri. Mais c'est parce que notre Dieu a la puissance de, de guérir, et de transformer. C'est vrai, j'aime bien quand vous entendez ces choses, vous réalisez que ce n'est pas pour moi, mais c'est aussi pour vous. Et quand vous regardez devant, vous dites, Seigneur, ce que tu dis là, c'est à moi. Amen. Donc je ne peux pas être quelqu'un qui a la tête, ah, c'est vrai que j'ai été en consultation, le médecin m'a dit, ah là là, que j'ai ces problèmes, j'ai ça et ça, et puis je suis là, attends, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire Non, alors, <rire> euh, j'admire aussi la foi de ma sœur Edith. Amen. Oui, je me souviens de cela. Il a servi de témoignage beaucoup aussi. On lui a dit ce que vous savez. et dit simplement, Seigneur, si je vais dans ta maison, je le trouve, je suis sûr et certain que moi, je suis guéri. Et pouvait dire, mais mon Dieu, comment je veux faire Est-ce que ça sera possible Et ça peut se faire, cette chose-là Non, c'est ta foi à toi. Quand tu déclares la chose, effectivement, et ton Dieu. Attend... Je ne peux. Frères et sœurs, je ne vois pas dans ma propre vie, la mienne, la vôtre, je ne sais pas. Mais dans ma propre vie, quel est le problème quelle est la maladie Peu importe ce qui peut frapper. Quelle est la maladie qui peut faire que je perde espoir en Jésus le Christ Que je puisse être là, me tenir devant vous, en train de gommer là. Ah, je ne sais plus très bien si Dieu va... Mon frère, même si Dieu ne me guérit pas maintenant, ma foi en moi sera toujours en lui. Je sais que demain il fera. Si demain il ne fait pas, il le fera. Mais continuez à le louer. Je le louerai tous les jours. Même si je dois mourir dans cela, je préfère mourir en le louant, mon frère. Rien, rien ne peut faire que je vienne là, je commence à me poser la question, est-ce que je dois louer Dieu Non mon frère, non ma soeur, je louerai Dieu tant que je vivrai. Aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, même si je boite encore, mais je me tiendrai là, je chanterai les chants de Sion, que son sein nom soit béni. C'est ça être un soldat de Christ. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie pour plaire. C'est-à-dire que quand nous venons à Christ, nous acceptons sa souffrance. Nous acceptons ce qu'il nous a donné parce qu'il ne nous a jamais destinés à la mort. En plus, frères et sœurs, nous allons en entendre. J'ai dit, mais il faut quand même que nous réfléchissions un peu. Qu'est-ce que, il ne suit pas, importe le problème, même si tu as perdu tes millions, ça ne sert à rien. Je sais pas, le problème que tu peux avoir, des factures, de l'excédent, c'est absolument rien. Frère, compare le problème que toi tu as, les situations aussi difficiles, des choses que tu peux avoir effectivement, à la vie éternelle que Dieu t'a donnée toi. Est-ce que tu peux monnayer cette vie éternelle quelle est la chose que aujourd'hui dans ce monde ici, vous vous rendez compte face à ça Les hommes dont vous vous entendez vous dire ah si j'étais comme eux qui ont tellement de milliards, ils cherchent à pouvoir avoir à prolonger leur vie. J'ai entendu ça, ils ont, ils vont payer des traitements, on, on prend on prend son sang, on tourne effectivement, on le rejette, on ne sait même pas quest ce qui va se passer dans l'injection. On prend des seringues, on tourne des tas, de tas, beaucoup de choses. Pourquoi Pour prolonger si possible de 5 ans ou de 10 ans ou même de 20 ans. Mais posez-vous donc la question, on va te prolonger de 20 ans. Pourquoi Moi, ce que moi je vais. C'est qu'on ne prolonge pas de 20 ans, que je puisse avoir la vie éternelle, que j'ai vu une vie qui ne s'arrêtera jamais. Est-ce que vous comprenez Et ça, sans que j'ai fourni des efforts, sans que j'aie payé un, un montant d'argent comme eux, ils payent avec leurs milliards, effectivement, ici pour que les médecins injectent à gauche et à droite. Je n'ai rien payé. Mais quelqu'un a payé pour moi. Pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que si Jésus, notre Seigneur, il t'a donné à toi et à moi la vie éternelle, et puis il t'a donné aussi, source de terre aussi, d'avoir aussi de l'argent. Bon, et écoutez-moi très bien. Le Seigneur n'a pas dit que tu dois vivre pauvre. Parce que parfois, vous me regardez, qu'elle a parlé là, je bien sûr que oui. N'a-t-il pas dit qu'il prend soin de nous dans tout le moins détail est-ce que quand Israël marchait effectivement dans le désert, il était pauvre? Non. Il était pauvre? Non, il n'était pas pauvre. Parce que tout ce qu'il voulait acheter, il l'avait déjà. S'il voulait de l'eau, il n'a même pas payé l'argent. Mais Dieu faisait sortir l'eau du rocher. Amen. Mais nous possédons, frère et sœurs, nous sommes riches en Jésus Christ. C'est pour ça que peut-être que vous voyez un peu la richesse de vin. Non, vous voyez la richesse de la manière dont Dieu que vous puissiez voir. Frère et sœur, il ne vous manquera jamais de rien. L'argent, vous ne manquerez pas. Amen. Alors, pourquoi se faire souffrir Donc, nous avons toutes choses en lui. Après, vous avez besoin de maison, il donne des maisons. Vous avez besoin d'un appartement, il va donner. Si vous cherchez un appartement, vous ne le trouvez pas, venez. On va prier, mais c'est le Seigneur qui touche le cœur du propriétaire quand même. Il touche le cœur de tout le monde parce que tous les cœurs sont entre ses mains. Vous voulez la beauté. Vous n'avez pas à crocher votre peau avec des tombes. Je sais pas moi comment vous appelez effectivement de bon je n'en sais absolument rien. Vous n'avez pas besoin. Frère et sœur, non. Avec des crayons, avec des poudres, ça ne vous sert à rien. Par contre, ça va détruire votre peau, ça va vous enlever plus tard. Vous deviendrez plus vieille que votre âge. Alors si vous voulez être belle, la peau est aussi, aussi belle, il y a celui qui la rend aussi belle. Et c'est vrai. C'est pas une chose à dire vraiment comme ça. Non, c'est la vérité. Mais c'est lui qui a créé la peau. Il a créé la cité la peau. Le médecin ne connaissait pas ce cité la peau. Mais c'est lui qui est l'auteur de la peau. Donc, c'est lui qui peut arriver à la rite. Il peut le faire. La Bible dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Fais-en l'expérience, mon frère. Si Jésus est ton médecin, il va te soigner. À moins que tu ne crois pas. Les problèmes, la solution est, est, là donc, dans la foi. Parce que tu dis, ah frère, tu commences à ne parler même la peau, même la peau. Mais bien sûr, qui a créé la peau. La dame que vous allez voir ici, c'est beau jésus absolument rien. Son travail, c'est de mettre ses mains de seringue. Elle ne peut rien faire. C'est sûr et certain. Ça va paraître un peu comme ça, quelque temps plus ça moi, c'est un peu, ça fanne. Mais quand Dieu, notre Seigneur, rajoute. Frères et sœurs, la peau que vous voyez, il est là. Laissez simplement Dieu entrer cela il Seigneur, mon Dieu, regarde mon visage. Je compte. Riez simplement la foi. Parce que quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire Parce que tout ce que vous avez, c'est pour ça que vous faites honte au Seigneur. Nous sommes des croyants, vous vous écorchez, vous vous peinturez avec des choses, que vous faites effectivement. C'est une honte en fait. Et puis cela démontre aussi que vous n'avez pas la foi. En plus, vous savez, ça, ça ramène. Ah oui, mais ça, c'est. Vous avez fait appel à un autre artiste. Vous connaissez cet artiste-là C'est les démons. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Je ne sais pas, <rire> c'est dans quel témoignage, effectivement, que notre précieux frère avait rendu Quand il descendit descendu dans l'enfer, effectivement, je pense. Vous me suivez. Sœurs, vous les jeunes sœurs, effectivement, qui vous écrochez pour être toujours belle. C'est vous, souvent, là. Le problème est ça parce qu'il faut qu'on voit ton visage, il faut qu'on voit ceci, il faut que vous écrochez, que ça se voit. Mais vous perdez votre temps parce que vous vous détruisez déjà. Dans quelques temps, vous verrez comment vous allez devenir encore l'aide. Parce que c'est Moi oui bien sûr, parce que vous la mettez avec des.. des vous savez les, les, les, les, les, les, les, les, les sociétés de des de, de, choses là qu'on vous vend là, mais ils veulent bien vendre n'importe quoi. Ils doivent vous vendre tout ça. Et puis vous enrichissez effectivement aussi. Mais ils vous disent pas effectivement que, quels sont donc les effets secondaires. Vous connaissez euh, comment euh, sont les le, sœurs les qui viennent du continent africain ils achetaient des produits pour pouvoir éclaircir, des produits éclaircissants. Ils trouvaient ça beau. Mais sœur, Dieu vous a donné une belle peau. Elle est la vôtre. Acceptez-la comme ça. On met des, des choses éclaircissantes, on met, on met, paka, paka, paka, paka, vous vous rendez pas compte. Ils vous disent jamais les effets secondaires. Quand vous avez commencé, vous devez tous les jours de votre vie avaler ces produits-là. Parce que quand vous allez laisser, lorsque le soleil va frapper, vous devenez goudron. <rires> pour quelle raison Parce que ces produits-là sont nocifs pour la peau. Vous ne vous êtes jamais posé la question parce que vous vous écrochez comme ça en fait. Vous savez, quand Dieu a créé la peau d'une personne, il a donné les éléments nécessaires pour filtrer le soleil et ceci et cela vous ne vous rendez pas compte des bienfaits que Dieu vous a faits, en vous donnant ce que vous avez. Chacun de vous doit accepter ce que Amen. Dieu lui a donné. Amen. Être heureux comme ça. C'est comme ça qu'on se sent bien dans sa peau. Ça, c'est une, c'est aussi, il faut qu'on prie pour la délivrance. C'est ce qu'on appelle... Mais bien, c'est aussi la vérité. C'est une possession diabolique, démoniaque. Donc, quand c'est une possession démoniaque, eh bien, il faut une délivrance. Donc... Alors que Dieu soit béni. Je vous sens maintenant, vous, vous commencez à vous sentir pas, pas trop bien, c'est cela, c'est si Et pourtant, c'est comme ça qu'on chasse les démons. Quand on commence à toucher les zones comme ça où les démons sont enracinés, vous sentez qu'en vous-même, ça, ça commence à dire, oh frère, bon, je vais vous dire une chose. Moi, je ne pensais même pas à ça. Il a prié d'ailleurs ici. Dit Seigneur, c'est la vérité. Moi, je suis venu ici, avec. D'ailleurs, je suis venu, je dois prier pour frère Juliard. Et comment je suis passé des frères Juliard à tout ça J'en sais rien. Pour dire que moi, je n'ai pas conçu, conçu ce que je vous dis effectivement aussi. Donc, c'est pour que vous compreniez que si le Seigneur touche là, c'est parce que vous avez mis tellement de saleté. Et le diable, le seulement, il croit et puis donne l'impression que vous allez vous embellir. Non, il vous en les dit en fait. Laissez les grands architectes. Comme on appellerait les grands designers. Laissez-lui le pinceau. Quand il vous a dessiné, vous allez dire, frère, soeur, il y a parfois, il dit, non, moi je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Mais si, si, si, c'est lui qui est ton voisin, il dit, mais tu n'es pas beau, mais l'autre là, il dira qu'il est beau. Il dit, mais il n'est pas belle, mais l'autre là, dira que celle-là, c'est mon cœur. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, vous ne devez pas plaire à tout le monde avec votre faquesse. C'est lui qui, c'est lui auquel okay, je pleure, bon, faire c'est en fait, pardon, mon visage ne plaît pas, il y a quelqu'un d'autre qui, ça lui plaira. Et puis, mon visage n'est pas à vendre. Il est là pour que je regarde, et celui qui s'y plaît, il ça lui plaît. Je ne vais pas ressembler à des, vous savez, des, des, des femmes là, qui sont là-bas, qui sont, puis tu, tu, tu dors, tu rêves, il faut qu'on me taille ici pour que je ressembler. Vous ressemblez à qui mais les vôtres, là, c'est peut-être plus apprécié que celui-là. Si vous savez combien les hommes aiment les femmes naturelles. Vrai, vrai. Je rentre dans un domaine. La belle, la belle. Non, mais c'est parce qu'on vous trompe. Vous, vous mettez sur vos têtes des choses comme des pingouins, de ceci et de cela, et vous vous trouvez... Mais non, c'est la vérité, frère et soeur, parce que c'est les miroirs qui vous trompent. Vous mettez des bazars, effectivement, et vous dites, ah, oh, je suis... Vous n'avez pas ça. Dieu a fait de vous ce que vous êtes, et les vôtres, là, que vous avez là, tout le monde l'apprécie. On apprécie votre côté naturel. Soyez naturel. Soyez vrai. C'est ce qu'un homme chercherait dans une femme. Pas des factices et tout. Les femmes pensent qu'il y en a quand on met comme ça, et puis, et, on va, et, puis on va, et puis, une femme comme ça, tu vas là avec où? Moi, je vais, Non, mais je crois que vous voulez une femme naturelle vrai, qui est vraiment vrai, vrai, vrai. C'est ce que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné tous les factices que les gens... Ça, c'est ce que le monde fait. Ne soyez pas m'embêter. Hein? C'est ce que le monde fait. Le monde a, fa... a fabriqué toutes ces femmes que vous voyez là avec des modèles qu'on a on a coupé des choses. Vous savez mieux que moi, Dieu ne les a pas fait comme ça. Dieu a fait une femme comme ça. Il a fait aussi. Maintenant, les hommes, <rire> c'est bien mon Dieu, je ne sais pas très bien. Ils ne savent plus qui ils sont. Vous voyez, ce sont les hommes maintenant qui désirent être des femmes, alors que vous, Dieu vous a fait la perfection. Qu'est-ce que vous cherchez? Déjà, vous vous rendez compte qu'un homme, qui est masculin, il veut devenir comme toi. Ça veut dire que Dieu a réussi. Amen. Alors, glorifiez Dieu dans votre état, Seigneur. Merci, merci que tu m'aides à pouvoir être comme toi. Tu veux que je sois. Je dois être naturel. C'est ce que tu as toujours donné, effectivement, la chose naturelle, comme les plantes, enfin bref, non, non. que Dieu soit béni. Nous, nous sommes heureux ce matin de pouvoir être dans la maison du Seigneur et notre Dieu fait de grandes choses. Il nous aime, il nous bénit, il nous donne des bébés aussi. Il réjouit effectivement aussi nos cœurs et comme nous avons eu à pouvoir aussi apprendre qu'il a béni aussi la maison de notre frère Julliard, nous attendions ces bébés. Je crois que notre frère vous a fait savoir, ce n'était pas pour nous faire languir, mais nous a fait savoir pourquoi depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il avait des problèmes de véhicule, pour se déplacer, <rire> pour se battre, donc avec son épouse, Dieu a accordé la grâce. Aujourd'hui, notre frère Juliard et notre soeur Nicole. C'est merveilleux hein? qu'ils soient là aussi pour que nous puissions avoir. Que Dieu vous bénisse. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé de gloire quand Jésus m'a sauvé gloire quand Jésus m'a sauvé quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé aux oh, choses du passé Jésus puisse le soucher aux oh, choses du passé, je ne veux plus toucher, aux oh, choses du passé, je ne veux plus toucher, gloire oh, quand Jésus m'a sauvé, oh Alléluia, et je oh, vois quand Jésus m'a sauvé. sauvé quand Jésus va sauver, gloire, quand Jésus va sauver, et le jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh Dieu du ciel, notre Père Céleste, notre Roi, c'est vraiment ces jours-là que nous nous souvenons, qui a permis que en ces jours, notre frère et notre soeur se tiennent dans ta maison parce qu'ils pouvaient être à un autre endroit. Oui, Mais vrai. comme tu as donné le salut, mon bénévole Père Saint-Dieu, ils ont réalisé la grâce que tu leur as accordée dans leur vie, Père. Pour te connaître, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oui. Et aussi réaliser, Père Saint-Dieu, que tout ce qu'ils peuvent avoir mmh. ne peut venir que de toi. Oui, C'est pour bien ça, ça qu'ils reviennent ce matin, mon Père Saint-Dieu, avec cet enfant, mon Père Saint-Dieu, James Philippe. Qu'il soit béni, mon bénévole Père mon dieu Qu'il soit vraiment fortifié, mon roi. Qu'il soit en bonne santé, mon bénévole Père Saint-Dieu. Dieu, en te connaissant toi, mon bénémoine, Père, oui, père Tibisson, une... que ta bénédiction lui soit accordée. Seigneur, que la maladie soit tenue au loin. Au Ciel, venez bénémoine, Père dieu Souviens-toi, mon bénémoine, Père, père oh Dieu, que la guérison a été donnée. Nous avons prié pour lui, bénémoine, Père Tibissant. Que les parents soient en paix, mon béni, père. père. père. Parce que entre tes mains que tu l'apportes mon béni, père oh Dieu. Oui, nous déposons la foi entre tes mains, Seigneur. Qu'il soit entre tes mains, Seigneur. Le nom de l'Éternel. Et tu nous tout fort, mon bénémoine, Père Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur, Qu'il soit béni, béni les Papa, bénis aussi la maman, bénis Père, son Dieu, qu'ils soient aussi heureux, Seigneur, que leur foyer soit stable, Père, qu'ils soient heureux, bénis Père, son Dieu, que la joie ils soit, bénis Père, son Dieu, la bénédiction le soit que nous donnerons, pouvoir pour le moyen, Père, financier, bénis Père, son Dieu, pour les nécessités avec qui manque absolument de rien, leur vie soit dans la paix, bénis Père, Dieu, que cet enfant soit béni, C'est ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Vous l'avez vu, hein Et Dieu soit béni. Amen. Dieu nous a béni. De... Il a donné des beaux enfants, hein? Merveilleux. Papa et maman. Et Dieu te bénisse. Merci, Révérend. Merci, ma soeur. Merci beaucoup pour les Et bénis. Dieu vous bénisse. Merci. Nous ne nous asseyons pas. Nous avons eu à pouvoir voir notre soeur qui est venue ici qui a pleuré devant vous. Je crois qu'il vous a demandé pardon. C'est notre sort habitant. Elle habite donc en France, comme vous le savez. Et ça faisait tellement une très longue période qu'on ne l'avait pas vue. Je ne savais pas aussi non plus le pourquoi. Mais la situation, moi, qu'elle a eu aussi un bébé dans des circonstances tout à fait aussi difficiles. C'est pour ça que vous a demandé donc pardon ici. Est-ce que vous pardonnez Amen. votre soeur Amen. De Amen. tout votre cœur Amen. Vous l'avez pardonné. Amen. Amen. Et si vous avez donc pardonné, je vous ai expliqué, je vous ai donné quand même un peu de détails ce que la douleur et que quand il est même venu de mon bureau, elle ne faisait que pleurer. Donc, pour cela aussi, il s'est répandu devant donc, les seigneurs. Il a eu le désir de venir aussi se aussi devant vous. Parce que vous êtes donc ses frères et sœurs. Alors quand on pardonne quelqu'un, on ne va plus poser des questions. Explique-moi quest ce qu'il y a. Ne ravivez pas la douleur. Personne n'a ailleurs à pouvoir, il m'a demandé pardon. Nous, pour la grâce, nous sommes tous faibles. Nous devons nous souvenir de là où le Seigneur nous a ramassés. Et les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est pour ça que je demande à notre sœur Tabitha de venir avec son bébé pour que nous puissions prier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, le Père mais à personne, Seigneur d'en repos. Oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, Seigneur Entre tes mains J'abandonne tout avec moi Notre Père Céleste, notre Dieu tu es le Dieu miséricordieux et, et compatissant, mon roi. Là, à la colère, le riche en bonté, Père. Je te présente cet enfant Nelson, mon bénévole Père Dieu, pour que tu le bénisses, mon bénévole Père Dieu. Il soit béni au nom de Jésus-Christ, mon bénévole Père Dieu. Il soit aussi protégé, mon bénévole Père Saint Dieu. Tu as pardonné la maman, tu as pardonné, mon bénévole Père Saint Dieu. C'est pourquoi nous revenons devant ton trône de grâce, mon roi, toi qui es le Seigneur, notre Dieu, qui protège, mon bénévole Père Tibissant. Que cet enfant soit béni, qu'il soit aussi protégé, mon bénévole Père Saint Dieu. Tu ne rejettes pas ce qui vient à toi, mon Père Tibissant. Au-delà de sa vie, qui réalise dans tes connaissances, toi, qu'il soit fortifié par toi, mon Père Tibissant Dieu. Pour moi aussi présenté maman, béni Père Dieu. Tu es le roi, tu es son Dieu, tu es son maître, béni, Père au dieu tu es son consolateur, son soutien. Il est venu à toi parce qu'il savait que tu étais son Dieu. Là, la colère, il s'en bonté. n'y pas de pardonne, béni Père au dieu Que les sols soit béni Oh Dieu, qui soit gardé. Quand on a dit froid, père, souviens-toi que nous prions pour elle. Pour lui, Père Dieu. Que ton nom soit béni. Et pitié, mon roi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous voyons combien tu es précieux pour nous. Père oh Dieu, quand nous Père Dieu, nous t'habillons, tu es là, mon béni, mon père. Que ton nom soit béni. Merci pour ma soeur. Merci pour ton vent. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors que nous sommes debout, nous allons lire aussi dans les saintes les écritures. Nous avons aussi un frère, notre frère, qui s'appelle Magloire. Vous l'avez vu Mon frère Magloire, Déhi, tu peux passer ici devant. Il vient de la Côte d'Ivoire et il avait désiré aussi venir parmi nous pour quand même passer aussi ces réunions de fin d'année avec nous. Viens, mon précieux frère. Et ils sont donc de la Côte d'Ivoire avec les autres femmes, ils sont souvent connectés ici. Et c'est le Seigneur qui a accordé la grâce que nous puissions avoir l'occasion de le connaître. Et ça, c'est depuis des années. Il était venu la fois passée, vous ne l'avez pas vu. Mais euh, je voulais que vous puissiez le voir, savoir que vous avez votre frère qui a pu quitter aussi là-bas, donc la Côte d'Ivoire, et venir ici. Nous allons prier pour lui aussi. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te remercier pour notre frère qui, de tout son corps, s'est déplacé aussi là où il était pour venir à, à cet endroit, dans les lieux aussi qu'il reconnaît comme étant les siens. En fait, de pouvoir avoir cette communion pendant cette période de réunion, Père Saint-Dieu. Je prions aussi pour sa femme, pour ses enfants, mon mon Père Dieu, pour son travail. L'amour qu'il a pour toi, mon bénéfice Père de il l'a amené aussi à cet endroit. Enfin, qu'il puisse prendre part aussi, Père Saint-Dieu, au réunion, Père, pour qu'il soit aussi béni. Qu'il soit béni, qu'il soit aussi fortifié, mon mon Père, Père Saint-Dieu, qu'il soit aussi en bonne santé. Souviens-toi de lui, Père Saint-Dieu. Nous te remercions de ce que nous pouvons avoir encore pendant ce temps. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Merci. Dans le livre des actes au chapitre 2, nous lisons cela. Le verset donc euh, 41, il nous dit, acte 2, 41, il dit, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Personne, nous, nous tenons encore devant ton tronc de grâce, te remercions encore davantage pour ta gloire, pour ton honneur, pour les merveilles que tu essaies de voir accomplir pour nous dans notre vie, tous les jours de notre vie, personne, Dieu ne pouvons pas compter les bienfaits que tu nous fais Seigneur et ce soit tellement un grand nombre, mon béni, Père Saint-Dieu merci encore d'avoir permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui encore avec ton peuple dans cet endroit que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir pour te louer comme nous l'avons loué Père Saint-Dieu pour te glorifier, te chanter les chants de Sion encore davantage parce que tu aimes qu'on te loue, Père. merci encore pour le moment que je veux prendre devant ton trône de grâce te suppliant de nous parler Père Saint-Dieu Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu connais nos besoins, tu connais nos sentiments dans notre cœur, mon roi. Je te demande pardon pour toutes choses, mon sauveur. Aide-moi aussi, j'ai besoin sincèrement de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, en ces jours. Pour ton peuple, pour ceux qui sont à l'écoute, tu vois, ils sont tellement nombreux. Ils ne font que venir encore davantage, la connexion, parce qu'ils voient effectivement que c'est toi qui agis. Je suis pas, je suis pas capable, mon bien Père mais la capacité vient de toi. Aide-nous, Père Saint-Dieu, car nous avons tous besoin de toi. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce sont des moments privilégiés pour nous en tant que, que chrétiens. Et quand nous disons que chrétiens, nous ne projetons pas effectivement dans la vision du christianisme que le monde a aujourd'hui. Nous disons chrétiens effectivement parce que nous suivons le Christ notre Seigneur. Nous l'avons reçu de tout cœur, dans notre cœur effectivement, et comme les saintes écritures nous les disent aussi, nous voulions réellement rester dans ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous, comme notre précieux frère l'a lu tout à l'heure dans le livre des psaumes au chapitre 119. Il nous a dit qu'effectivement, que comment le jeune homme rendra donc pur son sentier, c'est en te dirigeant d'après donc la parole de l'Éternel. Et puis plus bas aussi, il dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ». Ça, c'est une personne qui a eu à pouvoir expérimenter, la puissance de la parole de Dieu, l'action de cette parole dans sa propre vie, en fait. Ce n'est pas euh, une personne qui a eu simplement à pouvoir entendre et arriver à pouvoir arriver à pouvoir dire, bon, je vais euh, répéter un peu ce genre de choses. Non, en fait, lui, il a eu à pouvoir recevoir et comprendre l'importance de pouvoir garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est ainsi que plus loin, quand il a lu aussi effectivement, là où il s'est arrêté, il dit, mais, il dit, mais tes préceptes sont donc mes conseillers. Donc il réalise qu'effectivement, que les garder effectivement, ce sont effectivement, qui vont m'aider à pouvoir et savoir comment arriver à pouvoir faire les choses comme il faut. C'est ainsi que nous revenons encore vers le verset 2 ou 3 dit, puissent mes actions, à moi, être bien réglées d'après ta parole, et puis, alors je ne rougirai point à la vue de, de tes commandements. Donc effectivement, que la parole de Dieu est, est là, vraiment, la puissance de pouvoir agir dans une personne pour les garder effectivement aussi dans effectivement dans les principes de la part. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ montra encore plus encore cette importance. Effectivement, il a dit je ne vous laisserai point orphelin que Dieu te bénisse. Je vous enverrai le consolateur mais l'esprit de vérité. Ça veut dire quoi l'esprit de vérité Sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Donc la parole de Dieu est tellement si puissante avec tout ce qui est nécessaire pour me garder toujours dans la parole. Et me conduire effectivement pour que je ne sois pas égaré que je n'aille ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ ressuscité de mort, effectivement, et, et ces jours-là, quand il a eu à pouvoir voir ses, ses disciples, effectivement, en Galilée, comme il l'a dit, et quand vous connaissez effectivement comment s'est passé, effectivement, ses disciples à lui, et l'adoraient effectivement, et puis il leur dit, il dit, allez partout, il dit, mais enseignez-leur, il insiste bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est important, frères et parce que, comme la Bible dit effectivement que, et le Seigneur l'a même dit aussi dans l'Apocalypse, effectivement, je pense au chapitre 20-21, quelque chose comme ça, il dit effectivement que c'est lui qui ôtera ou qui ajoutera quelque chose, eh ben, on connaissait effectivement aussi les malédictions qui tombera aussi sous lui. Donc, la parole de Dieu ne nécessite pas qu'on y ajoute quelque chose, ni qu'on rétrance quelque chose. Elle doit être conservée, effectivement, de la manière dont elle a été donnée par son auteur. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que il faut que vous puissiez, qu nous puissions comprendre tous ensemble, effectivement, que ce que Dieu a déclaré, je vous dis que nous le comprenions très bien, ça ne peut pas plaire à la chair humaine. Ça ne peut pas plaire à l'être humain. L'homme, la parole de Dieu ne pourra pas lui plaire. Parce que ce qui se passe maintenant dans l'homme, c'est autre chose qui a pris place effectivement dans l'homme. Et depuis des années, des années effectivement, l'homme n'a pas eu à pouvoir entrer en contact avec la véritable parole de Dieu. C'est-à-dire que pendant tous ces, ces moments, effectivement, qu'il a vécu, il n'avait simplement que des substituts, que les êtres, et autre, effectivement, les autres hommes, effectivement, où il a pouvoir donner les interprétations, les explications, les dogmes, les ceci et cela. Et ça, tout au long du cheminement. C'est pour ça que la plupart des gens ont été toujours attirés vers l'idolâtrie. Vous pouvez même remarquer aussi, effectivement, la chose qui fait que même le peuple d'Israël, auquel Dieu a eu à pouvoir s'y modifier, prendre comme étant un échantillon, un signe, effectivement, ce peuple qui connaissait, effectivement, il était toujours attiré vers l'idolâtrie. Parce que la nature de l'homme est ainsi. L'homme ne peut pas arriver à pouvoir accepter et rester attaché totalement à la parole de Dieu. Il y a une autre puissance dans l'homme. C'est un combat, une opposition. Vous pouvez le remarquer vous-même aussi. La parole de Dieu vous dit comme ça. Mais quand vous sentez, vous agissez contrairement à la parole. La Bible dit dans Romain, il dit, mais, dit, mais, il dit, mais quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Qui me délivrera de ses corps Donc c'est ça ce qu'on appelle la nature de l'homme. Donc l'homme en soi, comme nous sommes, on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer sa parole. Parce qu'on dit, oui, j'aime Dieu, mais Dieu est la parole. Tu peux pas céder Dieu et sa parole. Dis, je, je t'aime de tout mon cœur, toute mon âme, effectivement. Mais quand sa parole vient, il y a un problème. Donc Dieu, comme le savons, c'est pas une théorie. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu, mon frère. C'est pour ça qu'il dit, mais, mais, mais si vous m'aimez de tout votre cœur vous garderez mes commandements. Donc, cela marche avec l'amour. Comme nous disons, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Parce que Dieu est la parole. Donc... Nous remarquons qu'effectivement, que c'est cette nature, effectivement, que l'homme est, est confronté, effectivement, et depuis ce temps-là, comme vous pouvez voir, effectivement, quand Dieu a eu à pouvoir donner, effectivement, sa parole à l'homme, et quelques temps après, comment les choses se sont donc passées. C'est vrai, Adam a cru, il est resté, effectivement, mais quand la tentation est venue, oui, la tentation est venue, la femme a eu à pouvoir voir, mais la femme aussi a proposé à l'homme aussi, l'homme a pris. Donc effectivement, c'est que, mais pourtant, ils étaient censés rester attachés à la parole de Dieu. C'est pour dire qu'effectivement, que le corps dans lequel nous sommes, la chair dans laquelle nous sommes, ne peut pas aimer Dieu ne peut pas rester effectivement attaché fermement aux choses qui concernent Dieu. Parce qu'à un certain moment, il y aura quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que je crois que nous, nous prions. Il le Seigneur nous a, nous a donc euh, appris dans les Saintes Écritures, la prière, je crois que, euh, dans Matthieu au chapitre 6. Je pense que c'est cela. Ben, euh, regardons un peu cela. Euh, Matthieu au chapitre 6. Et il dit... Je pense que c'est cela, oui. C'est cela, oui. Et voilà. Oui. Matthieu, chapitre 6, il nous dit, verset 7, il nous dit, Un brillant ne m'intime pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront donc exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous voyez les termes qui sont donc utilisés, il dit « Là, dis, mais que ton nom soit sanctifié », c'est-à-dire que Dieu est saint, et moi je dois être dans la condition de la sainteté aussi comme Dieu le veut, parce que c'est cela ce qu'il est, et que ta volonté soit faite à la terre. Ça on n'a pas expliqué, vous le savez bien. Donc c'est dans... Vous savez je ne sais pas comment aussi arriver pour mais que Dieu nous aide on va être arriver. Alors il dit mais que ton nom soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 1 donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont donc offensés. Il dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin. Donc effectivement que vous savez la tentation viendrait. Le prêtre, c'est-à-dire, à cet moment, il va y avoir, il va se passer quelque chose. Il verrait que l'homme, dans sa marche, avec Dieu, dans ce qu'il va il va se passer quelque chose, il va faire comme une attraction. Il va agir. Mais comme aussi, il est dans la nature, effectivement, là, dans le corps d'un être humain, enfin, comme il est dans son, dans son état, effectivement, en tant qu'être humain, alors, il y aura un impact, effectivement, qui aura aussi cette attraction dans son corps à lui, dans sa nature de l'homme sera tellement si puissant que ça va être pas facile que l'homme puisse résister. Aussi longtemps que l'homme restera charnel, il tombera. Mais il faut que cet homme-là, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme vous savez, Jean le Baptiste a eu à pouvoir les déclarer clairement qu'il dit, mais voici donc l'agneau de Dieu qui lui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que c'est lui donc qui déracine en fait la racine du mal effectivement qui est dans tous les hommes. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle effectivement que quand il est sorti dans Jean chapitre 3, il lui pouvait dire cela. Il dit mais vous devez naître de nouveau. Parce que ce qui est cher est cher mon frère. Aussi longtemps, toi mon frère et toi ma soeur, tu resteras toujours Chanel. tu ne vas pas vaincre, tu ne vas pas avancer. Parce que ta chair aura toujours les dessus. La parole vient, mais maintenant tu, tu la reçois avec plaisir, avec joie. Matthieu, chapitre 13. Vous voulez qu'on lise Regardez. Ce même jour, verset 1, Jésus sortit de la maison et s'assit donc au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'étenait sur les rivages, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit donc pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux du ciel, ah pardon, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba donc dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit donc brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les, parmi les épines, les épines montèrent et les l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Qu'est-ce qui a les oreilles pour entendre Donc, euh, entende. Vous vous souvenez de cela, non Alors, maintenant, il dit ici euh, au verset... Euh, au verset, au verset 16, il dit, « Mais sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit en vérité, donc beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le nom du chemin. » Celui qui a réussi la sémence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chuteur. Amen. Donc effectivement, nous devons comprendre que il faut que nous puissions arriver à être dans une autre dimension. Aussi longtemps que nous restons tous ensemble dans cette dimension-là, mon frère et ma sœur, il n'y aura pas, évidemment, une grande différence entre ceux qui se disent des croyants et les non-croyants. Vous direz, mes frères, ce que tu dis est quand même assez choquant. Mais je vais vous montrer un exemple, frère. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient des croyants, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont entendu? Même la Bible le fait savoir, effectivement, qu'ils étaient tous dans les, les maisons, effectivement, et il y avait du sang sous les lenteaux. Donc, ils sont sortis sous le sang. Ils ne pas quitter l'Égypte comme ça, mon frère. Il fallait qu'ils témoignent, effectivement, qu'ils étaient. Parce que Dieu allait frapper. Donc, il a dit, mais quand je verrai le sang, ce sera le signe. Et j'épargnerai, effectivement. Donc, c'était les croyants qui ont marqué les sons, puisqu'ils avaient fait, effectivement, comme le Seigneur le voulait. C'est comme ça qu'ils sont donc sortis. Après ces gens-là, c'était donc la part, comme vous le savez, effectivement, eh ben, ils sont donc sortis. Et quand ils sont sortis, effectivement, ils ont commencé à pouvoir aller pour qu'ils puissent aller atteindre, effectivement, les lieux que Dieu leur avait donc destinés, effectivement, aussi. Parce qu'il a dit que j'ai entendu les cris de mon peuple, là. Les souffrances qu'ils font pousser par, par les, les Égyptiens, ainsi de suite. Vous le savez cela dans Genèse chapitre 3. Alors, alors, Donc Dieu les a fait sortir, effectivement, comme il dit, mais je vous ai porté sous les ailes d'aigle. Vous vous souvenez, dans les scènes Écritures. Donc, il a fait sortir et il marchait avec eux, effectivement. Et il traversait. J'aime bien cela parce que l'apôtre Paul l'exprime tellement si bien, je pense, dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 10. Je pense que c'est cela, effectivement. Nous pouvons peut-être le, le regarder rapidement ici. Hein. Euh, c'est cela, je suppose que ça doit être un Corinthien chapitre 10, je suppose, peut-être que vous peut-être le trouver, peu. je ne sais rien, mais voilà, voilà c'est un Corinthien chapitre 10. Et bien, ça, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez, vous entendez cela, parce qu'on ne doit pas ignorer cela, que nos peurs ont tous été sous la nuée. C'est quelque chose de surnaturel. Que Dieu te bénisse. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, de la mer effectivement, toujours du surnaturel. Parce que le Seigneur a ouvert la mer, et ils ont vu qu'il y avait un chemin des tracé tracés, et ils ont passé. Et puis, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais qu'ils ont tous mangé, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous me suivez Amen. Ils ont vraiment mangé. mangé cela. Donc, ils l'ont reçu. Ils l'ont mangé. L'aliment spirituel. C'était qui aussi comme c'est vous, non Amen. Ah. Et puis, ils continuent. Et, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Extraordinaire. Et qu'ils continuent. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient donc Christ. Quelle expérience, mon frère. Ils ont participé à toutes ces choses-là. Et, et nous continuons, il dit, mais, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, le Seigneur, s'il vous plaît, ne les a pas fait sortir pour pouvoir les détruire dans les déserts. Il avait fait la promesse à ses habitants, Abraham il y a après 400 ans, je vais sortir de la possédée, effectivement, de l'esclavage où, où ils seront, effectivement. Je les conduirai dans ce territoire que c'était donné. Pas que je les ferai mourir dans le désert. Non. il a parlé bien de la postérité d'Abraham. Parce qu'Abraham, effectivement, il avait la foi en Dieu lui-même. Il avait confiance, effectivement, dans ce que Dieu lui donnait. Et là, ils sont passés par là. Ils ont bu, ils ont mangé et tout ça. Vous voyez, effectivement, là, pourquoi est-ce que le Seigneur, notre Dieu, les a fait périr dans les déserts Ça, ça nous est rappelé cela dans les Hébreux au chapitre 3. Regardez. Hébreux au chapitre 3. Il nous dit, Hébreu 3, 7, il dit, C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'inducissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts, où vos pères m'ont en pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans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 en fait qu'aucun aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous comprenez cela Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions vraiment jusqu'à la fin l'assurance que nous avions donc au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'utilisez pas donc vos cœurs comme lors de la révolte. qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui donc Dieu fut-il donc irrité pendant 40 ans Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient effectivement dans le désert. Et à qui jura t il qui n'entrerait pas dans son repos Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons, effectivement, nous qui qu ne purions y entrer à cause de leur incrédulité. Or, nous remarquons très bien quelque chose de tout à fait particulier. Ce que nous retournons effectivement aussi dans la Genèse, au chapitre 4, je pense que c'est là effectivement aussi. Quand Ève a eu ses deux enfants, effectivement, Caïn et Abel, et Dieu vient vers Abel et Caïn, pardon, et il parla à Caïn, je vais de cela, nous l'avons lu ici, il parla à Caïn, lui montra effectivement ce qu'il en était, effectivement, mais cet homme, effectivement, il était vraiment un, un sourd, un mur. il a fermé ses oreilles et son cœur. Et pourtant, Dieu lui parlait clairement de la manière dont il peut sortir de cette situation-là. Son ce que... cœur n'a pas voulu accepter. Mais pourtant, il était allé aussi adorer le même Dieu. Parce que Caïn n'a pas été adoré une statue. Non. Il adoré, il est allé adorer le même Dieu qu'Abel a adoré. Il n'avait qu'un seul Dieu. Il le savait. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours vous conforter. Dans vos esprits, dans vos pensées, à vous, comme l'a dit, voici, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous vous confortez, non, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu, mais ne conforte pas dans tes pensées, regarde simplement le fruit que tu que tu manifestes, mon frère. S'il vous plaît, ayez pitié de vous-même. L'apôtre Paul dit, mais j'ai tête durement mon corps. Enfin qu'il soit, je te dis, à à la parole de Dieu. Il est fort, mon frère. Il devait se traiter parce que je ne pas de quartier. Toi aussi. Ne t'aime pas toi en disant, moi, moi, moi, moi toujours. Non. Il faut prendre position parce que l'adversaire véritable contre toi, c'est toi-même. Ton amour pour toi-même. C'est ça qui va te détruire, mon frère. Qui, qui va t'aveugler pour ne pas voir la vérité vieil homme là, le vieil homme, non, qui que tu le vieil homme que tu as la Bible, c'est sûr et certain, il est toujours constamment là, te rappelant comment tu mettais les mini-jupes, te rappelant comment tu faisais, même si tu mets des longues jupes, effectivement, c'est simplement, bon, vais mais après, la, la, la pensée, ou des anciennes chansons qui passent, tu te rappelles, effectivement, c'est comme ça qu'il t'aveugle complètement, en fait, tu es là, on te voit bien en longue jupe, mais en fait, en réalité, tu n'es pas vraiment dans le longue jupe, mais tu es dans mini, en fait, parce qu'après quelques temps, quand tu sors ici, la personne là-bas, pili pipi poum! Et puis, il y en a des ceux qui sont tellement possédés, qu'ils n'ont même plus de respect pour les lieux saints. Ils mettent ce bazar-là, saleté, effectivement, et ils viennent encore s'asseoir. Et puis avec les yeux affrontés, on voit mon Dieu, il faut une délivrance, prendre des jours de délivrance pour cette personne. Non, vous, vous voulez vous, vous voulez combattre contre Dieu, vous êtes des maudits En faisant cela dans la maison du Seigneur. Tu sais que tu ne peux pas venir ici avec des mini et des hommes dehors, effectivement. Mais tu le fais quand même. Comment peux-tu penser que... tu Mais vous savez, Deutéronome, chapitre 28. Voici donc les bénédictions et les malédictions. Quand tu obéis, tu es béni. Quand tu obéis, tu es maudit. Donc la malédiction est avec toi. Dans tout ce que tu vas faire, il y a la malédiction. Deutéronome 28. Chapitre 1, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 14, puis après 14, maintenant 15, 16. Lisez. Oui, oui, oui, oui. Donc la malédiction s'attachera à toi. Parce que tu veux te... Te... Te... Te... Enfin, montrer que toi, résistante à la parole, il n'y a pas de problème. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, que ces gens-là, par exemple, qui murmuraient, qui marchaient dans, dans le désert, qui semblaient pour eux, que Dieu ne fait rien. Et ils pouvaient se permettre. Ils ont murmuré probablement les pains, ils ont été aussi associés. Vous n'avez pas remarqué. Associés aussi au pain, ils ont mangé, ah, Dieu ne voit pas, au sait que Dieu ne voit pas. Mais tu es déjà maudit depuis. Vous me suivez? Amen. Je n'ai pas de vendu Deutéronome 28. Parce que le grand adversaire, l'obstacle pour vous, effectivement, vous-même, c'est vous, vous-même. Vous, vous, vous et le diable sait bien travailler avec vous. Il n'a pas appris autre chose, effectivement. Vous avez remarqué, mon frère et ma soeur, c'est qu'il n'a pas été. Non, il a pris simplement la parole que Dieu a dit. Donc il savait qu'Adam avait foi là-dedans et vous avez là dedans. Il ne parlait pas, pas aussi, il venait avec autre chose, il comme un cabri. Non, ça la matrape, vous allez voir directement que c'est du mensonge. Mais il va prendre la parole, effectivement. Et puis bah ben, il va twister un tout petit peu. Et quand on twiste un tout petit peu la parole, ce n'est plus Dieu. Un petit peu qu'on enlève, vous pouvez oublier, ça ne vous verra jamais rien. Parce que pour que la parole vous transforme, il faut que ce soit 100%. La parole de Dieu, 100% Dieu dedans. Sinon, on sera toujours des, des, des, des, des, des soi-disant confrères. On va continuer avec l'esprit religieux, continuellement. Et puis on se réjouit comme les comme ça là -bas. Parce qu'effectivement, ben, vous ne remarquez pas que c'est la, la transformation en fait. On a transformé. C'est pour ça que je vous ai toujours supplié en disant ici, frères et sœurs. Un jour, vous vous souvenez, il dit, mais, écoutez très bien, ne soyez jamais prédicateur de vous-même. Docteur de vous-même. C'est Satan qui vous commence à vous enseigner. Il est tellement mal et mauvais. Il va vous faire croire que c'est vous. Il va vous injecter des pensées. Pour que, Parce que l'homme pense, non Mais quand ces pensées-là ne ce sont pas les pensées de l'homme, ce ne sont pas les pensées de bien sûr que non. Mais ce sont ces pensées qu'il met maintenant en toi. Et qui te fait comprendre, mais c'est toi qui penses. Non, c'est lui. C'est pour ça que toi, frère et toi, sœur, il nous a dit d'avoir le discernement. Savoir discerner. Rien que par l'amour de la parole que tu as, tu peux avoir le discernement. Parce que, un exemple. Au reste, frère, que ce qui est pur, ce qui est honorable, digne de louange, digne de louange, soit l'objet de vos. Oui. Mais maintenant, frère, si toi tu aimes Dieu, tu crois, ça dit, mais ça c'est ce que le Seigneur a dit. Mais maintenant tu t'assieds. Tu as maintenant une pensée aussi mauvaise, idée contre ton frère ou ta soeur. Tu vas dire la source, c'est qui Même si on est aveugle. Tu sais que si tu es vraiment... Un enfant de Dieu, tu es sincère dans ton cœur. Quand cette pensée vient, tu dis, allez, viens de moi, Satan. Mais toi, non. Moi, toi, non. Ah oui, mais je pense que ce frère-là a vraiment un problème avec moi, hein. Et je pense, et puis, oui, tu vois, parce que j'ai vu sur les gestes qu'il a posés, c'est comme ça que vous êtes, hein. Oh, parce que j'ai regardé même cette fille-là, et je la vois comment elle est, pourra pas être une bonne fille. Mais c'est là, pas bon, Frère, ce sont les pensées que vous avez. Amen, amen. Satan vous nourrit. Et vous vous confrontez en disant, non, moi, j'ai pensé, moi, alors je prends une décision positive. Mais non, vous avez collaboré avec des démons. Amen. Amen. Vous avez travaillé avec Satan. Et il est heureux parce qu'il voit que tu es son objet. Mais toi qui collabores avec Satan, toi qui collabores avec des démons, dans quel enlèvement tu vas aller? Je ne sais pas si vous réfléchissez, frère et sœurs, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu que toi, tu n'ailles pas l'enlèvement, ma sœur. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ça ne sera jamais sa faute. Mais la tienne. Oui, oui. C'est la tienne. Parce que Dieu nous a montré la voie juste à pouvoir suivre. Et comment nous devons, effectivement. C'est comme ça que nous disons qu effectivement que la nature de l'homme, et vous pouvez l'expérimenter vous-même. Quand bien même vous entendez la parole de Dieu, mais frère, ma soeur, c'est ça la, la chose qu'il faut faire dans la Bible, effectivement, on doit faire comme ça. Vous rentrez chez vous. Et la tête vous tourne, vous dites non, parce on n'a pas raison. C'est n'est pas parce qu'il n'a pas raison. C'est la Bible qui te dit. « Oh, Moi, je pense qu'effectivement, c'est si, mon frère dit, mais la Bible, même si tu penses, mais la Bible dit, non, je pense qu'il Et puis, tu vas trouver, Et non, parce que le diable est tellement rusé, il va te pousser à pouvoir entendre quelque chose. Que tu vas demander la vie de quelqu'un, bien sûr. Lui, n'attend que ça. Ah ouais. Vous ne comprenez, vous ne savez pas comment il est mal. Quand le Seigneur a dit qu'il est malin. Le malin, cest qui dit qu'il est vraiment malin, malin et rusé. Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu vas être dans la défaite. Parce que tu combats contre des esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins, contre des esprits. Est-ce que tu le vois, ces esprits, toi mais ces démons-là, ils sont à côté de toi. C'est ceux qui te soufflent dans l'oreille, et puis ils à penser, il n'est pas bon, tu vois, il pense de toi. Alors que toi, tu penses bien. Puis, tu te dis, Mais comment est-ce que j'ai une pensée comme ça est passée par moi En fait, on t'injecte en fait quelque chose. Frères et sœurs, votre attention, s'il vous plaît, et regardez-moi ici. Pour l'amour de Dieu, vous irez dehors pour regarder les arbres, si vous le voulez. Mais maintenant, vous devez me regarder. En fait, les démons sont réels. Je répète bien, les démons sont réels. Ce sont des esprits déchus. Et leur travail, c'est de pouvoir te séduire. C'est ça leur nature. Après t'avoir séduit, et tu as accepté le second travail c'est de te tourmenter oui. tu n'as plus la paix dans ton cœur tes nuits deviennent des cauchemars oui. tu n'as que des rêves des, des cercueils de ceci que tu ne vois que tout le temps des morts Vous devez nous devons comprendre que nous sommes dans un combat. Mais pour que toi et moi, nous puissions posséder la victoire, nous avons besoin de rester dans la sanctification. Savez-vous d'abord ce que veut dire la sanctification C'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre pourquoi le Seigneur lui-même a prié en disant « Sanctifie-le par ta vérité » et puis il dit « Ta parole à toi est la vérité ». Donc, mon frère, si tu ne vis qu'avec des interprétations de soi-disant, comment pourrais-tu être sanctifié? Pour accepter le mensonge de Satan, il faut que toi tu puisses rejeter la vérité des dieux. C'est de tout au point où nous sommes arrivés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a prié pour l'amour de Dieu, écoutez-moi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a prié en disant qu'il soit en l'unité. En fait. Nous avons vu cela avec vous le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui a rendu ce peuple lui. Ceux qui sur de bon cœur. La question, c'est la manière dont tu reçois la sémence. Que Dieu te bénisse. Si toi, tu es docteur à, à la réflexion sur la parole que tu reçois, tu connais ta place. Parce que tu as un problème dont tu es, tu es vraiment exposé. Parce que, qui est celui qui vient pour expliquer la parole Le premier cas vous a donné les explications à son propos de la parole de Dieu, c'est Satan. Notre Seigneur Jésus, quand il dit une chose, il sait ce qu'il dit. S'il a dit, je vais vous montrer quelque chose, parce que c'est là que vous devez rester aussi. S'il a dit, guérissez les malades, je n'ai pas réfléchi. Il a dit, s'il a dit, chassez les démons. Je n'ai pas réfléchi. Je me tiendrai là. Je prierai Amen. les démons. Ah non, non non non, je chasse les démons. Je te chasse. Je te chasse. Moi je te conduis, Je te chasse. Il va partir. Amen. Tu es malade. Il dit mais qu'est-ce que est malade Je prierai. Je prierai. Ta maladie va partir parce qu'il a dit. C'est pas moi. Frère ça c'est tu n'es pas pour pouvoir les va dire mais oh mais tu as tu pries est-ce que tu crois que son bras là qui a un problème là-bas dedans est ce que ça va être guéri maintenant quand ça rentre dans ton esprit ah c'est vrai Seigneur comment il va dire comment ça va guérir oh alléluia ouais, guéri Seigneur qu'il soit guéri tu dis fais-toi guéri en fait tu pries mais tu doutes déjà l'opération de ce que Dieu opère j'ai pas besoin de voir d'abord parce que je ne suis pas l'auteur de la guérison, mon frère. Lui, il a dit, moi je crois, moi je prononce. Amen, amen. Je suis son esclave. Il a dit, dit, et j'ai dit. Amen. Il dit, prie, et j'ai pris. Amen. Mais je ne vais pas suivre, dire, vraiment, non, non, non. c'est son problème. Je suis certain que ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui l'a dit. Il veillera. Parce que ce n'est pas ma parole. Dieu est obligé par lui-même d'honorer sa parole. Et moi, je n'ai qu'à répéter sa parole. Pourquoi tu es tromanté, mon frère Amen, amen, amen Ce ne demande simplement que l'obéissance Amen Toi pour qui on a prié Tu te lèves, Seigneur, tu as dit dans ta parole amen. Et ton serviteur a prié pour moi Je ne crois Amen, amen Ça va me picoter, ça va me picoter Ce n'est pas mon problème amen. Moi je ne fais que croire La parole que tu as crée là, elle va travailler amen. Et ne demande que ta foi pour l'amour de Dieu mon frère Alléluia Pas Amen. autre chose Amen. Rien que de croit Dis Seigneur je me laisse C'est toi qui peux opérer C'est toi qui peux faire Alors fais ton travail Mon travail à moi c'est de Croire et obéir Amen. Le reste c'est toi c'est ça, en fait, la <rire> manière dont Dieu attend de toi et de moi, en tant que fils et fille de Dieu. Et c'est pour ça que nous disons, tout à l'heure quand nous disons, oui. la nature de l'homme, <rire> après la chute, effectivement, vous pouvez voir, effectivement, c'est le diable qui a pris, en fait, le dessus. C'est la raison pour laquelle... Vous vous souvenez toujours ce que je vous l'ai dit ici, dans Apocalypse chapitre 5, était parlé effectivement de celui qui était digne de regarder les livres. En fait, ces livres-là, c'était donc les titres de propriété qui te donnaient le pouvoir. Oui, monsieur, oui, madame, le pouvoir sur toutes choses. Sur tout ce qui pouvait arriver à pouvoir venir sur cette terre, toi, tu étais donc le maître. L'homme était le maître. Donc, dans ces domaines, effectivement, ici, de la terre, donc, aucun esprit ne pouvait agir parce que tu étais le maître, donc, l'homme était le maître de dire ça et tout obéissait au doigt et à l'œil. Est-ce que vous me suivez? Amen. <rire> Satan a vu ce pouvoir-là. D'abord, vous savez ce qu'il a eu un pouvoir à faire. Nous l'avons entendu ici, non Comment ce ça s'est passé dans les cieux quand il a vu que Dieu a créé l'homme. Vous connaissez, non Vous vous souvenez encore Vous ne pouvez pas imaginer qu'effectivement que Dieu puisse amener à l'existence un être humain qu'il a créé puis qu'il a formé des mots de la terre, effectivement, le maître dedans. Et on s'attend à dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec un, un être inférieur Tu l'appelles a fait de peu inférieur aux vous vous souvenez Amen. nous l'avons entendu une fois le psaume 8 là longtemps à montrant comment le Seigneur a eu à pouvoir vous connaissez Et puis c'était tellement parce que les arts des arcs ne veut pas parce qu'ils savaient comment dieu les a analysant. mais là l'homme on voit comment il bon être inférieur à bord de la terre mais, mais, Il mais qu'est ce qu'il va faire avec parce que si, c'est-à-dire, mais s'il y a quelque chose de tellement si important, puissant, qu'on doit faire sur la terre, effectivement, il n'y a que moi, l'archange ou ceci, si, etc. Comme lui, là, déjà, il était aussi qui m'était dit, mais ce n'est que moi parce que Dieu a fait de moi ceci. Si. Mais voilà que, si il entend simplement <rire> qu'il domine surtout Dieu les animaux, sur ces sites, ou ce qui rentre. Donc, cet homme reçoit l'autorité de Dieu. Le droit d'être un Dieu dans, dans tout le monde, sur la terre. Amen. Donc, tout ce qui pouvait se passer sur la terre ne pouvait se référer qu'à Adam. Parce à que les animaux, les arbres et tout, tout, tout, ne pouvait seulement qu'obéir. Quand Adam dit, la chose se fait comme cela. Amen. Amen. Ça, vous ne pas arriver à pouvoir accepter cela, c'est comme cela que il vint donc, il a fait ce qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est passé Donc, les titres de propriétaire l'autorité que Dieu lui avait donnée à Adam, Satan voulait l'avoir mais comme Adam était un fils ça reste toujours dans la maison amen, amen. Amen. leur fils reste toujours dans la maison donc le droit la propriété, là, qu'il avait donné le pouvoir des pouvoirs, c'est son père qui l'a pris. Parce qu'il sait que celui-là sera toujours mon fils. Auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Mais Adam, oui. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'il a fallu un, second, un dernier Adam. Est-ce que vous me suivez Le temps au fil, je ne vais pas rester longtemps. Rien très bien. C'était nécessaire. Donc, nous voyons que lorsque nous pouvons considérer tout ce que Satan a fait effectivement dans l'être humain, nous voyons que le rejet de, de Dieu a continué à pouvoir et puis avec la semence aussi du malin. Vous vous souvenez Parce que peut-être vous n'allez pas regarder comment est-ce que ces deux-là ont continué à pouvoir. Oui, parce que Caïn aussi, avait aussi, parce que vous savez que bon, Kayan n'a pas été tué. Vous le savez, non Il est allé dans le pays de Nod là, il s'est donc marié. On se pose la question, mais d'où vient la femme de Kayan? Mais c'était sa soeur. Dieu a permis cela parce que Dieu savait. Puisqu'ils il, ont introduit le mal. Eh ben oui, ça introduit. Donc ça devait aller. Jusqu'à quand la sémence de la femme vienne à l'existence. Donc, ce que Dieu avait dit dès le commencement, il n'oublie rien. Et son plan part comme ça. C'est pour ça que nous devons connaître notre maître. Il ne peut pas faire les choses comme les humains. Il fait des choses comme Dieu. Alors, un fils de Dieu, il est spécial. Si tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu dois être spécial tu ne peux pas être comme les autres. Ta façon de réfléchir est différente. Ta façon de concevoir les choses de Dieu dans la maison de ton père, c'est différent. Ton respect pour l'œuvre de Dieu est différent. Ta conséquence pour l'œuvre de Dieu est différente. Parce que c'est ce que tu es. Parce que, n'oubliez pas ce que vous entendez, frères et sœurs, je regarde le temps. Parce que le Seigneur a dit une chose merveilleuse. Et ça, j'ai toujours aimé cela, ça m'a toujours. Je comprends pourquoi ça. Il dit, il tressaillit de joie. C'est dans Luc et dans Matthieu. Il dit, il dit je te Seigneur, du ciel et de la terre. De ce que tu l'as voulu. Merci. Vous savez, cette expression-là démontre effectivement la grandeur de la reconnaissance de ces dieux dans sa façon de faire. Il dit, tu es merveilleux. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le fils de Caïa, la possession du malin, ils sont intelligents. Et regardez des grandes églises qu'ils bâtissent là. Et regardez effectivement comment ils sont. Bien sûr que oui. Et regardez l'église catholique comment elle est. Des théologiens très intelligents. C'est pour ça que beaucoup de gens sont se pas oh, l'éloquence n'a rien à voir avec les choses de Dieu, mon frère. Vous savez, il faut faire très attention. Les diables, ils savent bien parler d'une manière raffinée. Allez, vous direz, ah, frère Léonard, non, non, non, non, allez-y à l'université. Regardez, le professeur des universités, tout ça, ils sont tous dans des loges. Allez vous informer, ceux qui parlent bien là, avec les bons, les patata, qui articulent très, très, très bien là. Allez voir où ils sont assis, dans des loges. Allez-y, demandez, vous allez voir, ils vont dire Les femmes sont dit, ils sont dedans. Ils sont très raffinés et ils vont parler avec psychologie. Mais les enfants de Dieu n'ont pas la psychologie. Vous savez ce qu'ils ont Le verbe. C'est la parole de Dieu. Donc, nous devons comprendre qu'effectivement que le Seigneur connaît effectivement ce qu'il fait. Et tous ceux qui sont de Dieu, il savait que là, le diable, quand il a eu à pouvoir maintenant avoir les déçus sur Adam et Ève, il allait parce que le désir des démons de Satan n'a jamais été de pouvoir faire le bien aux hommes. Parce que d'abord, il a été chassé. Premièrement, si quand même nous sommes un peu intelligents. Et vous savez que le diable, il va détester toujours la chose qui va le dévoiler. Et il n'y a aucun livre sur cette terre qui peut vous dire l'origine de Satan, ses œuvres et sa fin. Si ce n'est la Bible. La Bible. Comme la Bible est la parole de Dieu, elle s'impose oui, dans toutes les. Mais oui, frère. Amen, amen, amen. Parce que Satan n'a jamais créé l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc il aime tellement l'homme, il permet que l'homme puisse avoir la vérité entre ses mains. Amen. Frère, on n'a pas besoin d'aller dans la lune, dans ceci et de cela. Non, on a besoin d'être simplement là et de pouvoir prendre ce que Dieu nous a donné. On regarde. Alors voilà comment maintenant Satan se bat. Pourquoi se bat-il là <rire> Regardez d'abord comme le Seigneur notre Sauveur nous a dit. Dans Jean au chapitre 8. Il dit, si vous demeurez parole, ma... vous allez venir qui ah. Alors dans Jean au chapitre 15, il dit. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, Amen. cela vous sera Amen. accordé. Amen. Donc moi, je me bats pour que le Seigneur Jésus soit dans mon âme. Amen. Je me bats pour que la parole soit là. Amen. Alors quand je demande, il va me donner. Amen. Mon frère et ma soeur, la formule est simple. Amen. Pour toi et moi, même dans ta maison, la formule est simple. Amen. Ce n'est pas une équation compliquée. Elle est simple. Il est à moi. La parole à moi. Je vais demander. Il va me donner. Il ne peut pas te réfugier. Tu diras, Seigneur, tu as dit cela. Maintenant, tu es à moi. Je crois en toi. Je te demande ceci. Il va te donner, mon frère. C'est la forbe simple. Alors, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, je dis rien, hein, mes disciples. Alors, si tu es disciple de lui, tu vas vraiment l'aimer, non Alors, tu peux vraiment aimer de tout ton cœur, toute ton âme, une personne sans aimer ce que la personne te dit. Si vous l'aimez, c'est que vous aimez aussi ce qu'il vous dit, vous aimez aussi ce qu'il vous, vous fait savoir, non, parce que vous l'aimez tellement que vous essayez avec lui, et sa parole est comme une musique, et Dieu te bénisse, te bénisse. Vous, vous aimez tant l'entendre parler, et ça vous fait plaisir de pouvoir, et même aller prendre un verre d'eau pour lui donner ça, ce n'est même pas une corvée, vous prenez plaisir de pouvoir faire la chose, c'est comme ça. Si nous aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, rien n'est difficile. L'obéissance va de soi. Rien que l'amour de Dieu, il va produire en vous l'obéissance, la miséricorde, la compassion. Vous ne pouvez pas même pas vous mettre en colère contre quelqu'un qui vous a fait mal. Parce que vous ne voyez pas, vous êtes tellement passé à un niveau. Et Dieu te bénisse mon frère te bénisse c'est la vérité frère et soeur, le diable il est malin, il est rusé, frères et sœurs, nous devons le repousser dehors, Amen. que vos maisons soient pures, sanctifiées, parce que le diable ne peut plus avoir droit, dans aucune maison, dans aucun frère, dans aucune sœur, parce que nous sommes là pour que les démons partent effectivement nous avons besoin que notre Seigneur Jésus habite en nous. Amen. Nous sommes donc sa demeure. Amen. Amen, amen. Et pas que la nuit je dors tourmenté par un de de cela. Non, non, non, non, non. non. Il nous a toujours dit que la paix soit avec vous. Amen. Alors qu'il vienne habiter en moi pour que la paix soit en moi. C'est simple. Pas formule compliquée. Vous me vous, vous, vous, vous connaissez la planète. Oui, mon frère, mon frère, ne pense pas. Il te dit à toi, il dit parce qu'il t'a dit, je vous laisse ma paix. Alors, je veux que cette paix-là soit dans mon âme. Même si l'extérieur commence à pouvoir s'agiter, me troubler. On a dit, que ta paix. Tu l'as dit, la paix-là. Si la paix ici, vous avez la solution à tous vos problèmes. Les diables aiment bien les pressions. Aime bien l'agitation. Parce que si tu agites tout le temps, c'est même pas avoir le temps de prier. Ah, pour as dit, ah, j'ai un problème, non, non, non. Toi, quand tu vois ça les pensées agitent effectivement de nous. Pourquoi si tu me dis, dis « Seigneur, que la paix soit dans ma pensées. Là, la paix. Parce que je veux prendre plaisir à prendre du temps avec toi. C'est un problème urgent. Oui, mais toi, tu sais faire attendre l'urgence. amen. Frères et sœurs, qu'on devienne tellement amoureux du Seigneur, qu'à même quand les téléphones sonnent, même si c'était une nouvelle, je ne sais pas moi, qui est la bonne ou je ne sais rien, mais Seigneur, j'ai du temps à prendre avec toi. Il va gérer le téléphone, il va gérer celui qui est en bon. Il dit bon, même s'il y avait une décision, bon, comme si je ne pas dans une minute, je vais, je vais, je vais, les, je vais les licencier. Il va se dire, ah bon, je sens que bon, pourquoi Parce que Dieu est en train de pouvoir parler avec ton Dieu. Il change le cœur. Il transforme les circonstances. Oui. Oh, les médecins appellent. c'est l'hôpital qui appelle. Non, non, non, non, non, non, non. Je parle avec les grands médecins. Amen, amen. Amen. amen. Monsieur, on veut te voir. On a fait une prise de sang, on a trouvé quelque chose. Non, non, non, je vais voir avec les grands médecins. Parce que c'est la réponse du grand médecin qui va m'intéresser. Parce que le sang que j'ai ici, c'est les grands médecins qui me la donnent. S'il y a une anomalie, les grands médecins peuvent les C'est comme ça que, quand vous tenez la place aux grands médecins, vous venez, et puis on a vu ça, on dit, bon, qu'est-ce que tu veux dire J'ai cru, le grand médecin m'avait dit, que si je bon, si tu prises, j'ai dit, ok, alors on prie, va maintenant voir les les... les, les, les. Et puis, quand il madame, madame, voyez, on avait vu ces choses-là, on, on comprend, on pense maintenant que ça doit avoir gonflement, mais toi maintenant pour qu'on puisse voir encore, parce qu'on doit maintenant voir comment comment on fait pour l'opération. Oh, oh, oh, madame, qu'est-ce qui se passe Je dis, mais oui, que vous avez... Mais madame, on a vu ça, dis, mais il n'y a plus rien. Il n'y a rien, rien, rien. Qu'est-ce que vous avez fait Les grands médecins. Frères et sœurs, soyez fermes. Déterminés. Avoir d'abord les grands médecins. Parlez-lui d'abord, frère, parce que c'est le grand médecin qui tient ta vie entre ses mains. Ta santé entre ses mains. D'abord, lui. Que dis-tu, grand médecin? Alléluia! Même si je vais mourir, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Amen, amen. Tu l'honores, lui. Oh, frère, ça. Nous devons apprendre. C'est pour ça, pour, pour qu que réellement que les diables n'aient plus vraiment dans le prix pour dire que chaque fois que la parole a été prêchée à toi, tu commences à voir à trouver des esquisses, Tu n'aimes pas, tu veux dire la vérité. Il a trouvé une solution, les grands médecins. C'est pour ça qu'il a dit, mais vous devez naître de nouveau. Parce qu'aussi longtemps que tu resteras charnel, il va avoir les droits sur toi. Tu vas monter un peu, il te repousse en bas. Parce qu'il a les droits. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, on nous dit que ceux qui ne sont pas baptisés, ça veut dire que je suis donc enseveli avec lui. Enterré complètement, oui. Quand tu es mort, l'œuvre de Satan est terminée. Mais amen, amen. bien sûr, messieurs, parce que objectif est de voir te tuer. Quand il t'a tué, quand... parce que vous savez, une fois que tu es mort, Satan ne peut plus rien faire. Il a atteint son objectif, effectivement. Donc, tu es dans le cercle autant, tu as dit, bon, là j'ai fini. Maintenant, bon, je prends ces démons là, je vais vers l'autre. Ah ben, ben oui, parce que qu'est-ce que les démons vont encore faire avec un corps qui est mort Est-ce que vous comprenez Amen. On dit, mais c'est inutile maintenant. Je vais maintenant chez celui qui est vivant. Je cherche maintenant. Mais c'est comme les maladies, non toute maladie qu'on dit, ben c'est parce qu'il vient placer un démon là. Ronge, ronge, ronge. ronge. Une fois qu'il a fait son travail. Bon, maintenant, il est très bien. Je vous pose. Par exemple, quelqu'un qui est mort, par exemple, dit, bon, il y a des cancers. On a fait des cancers, effectivement. Regardez les morts. Quand le corps est là, le cancers n'existe plus. Mais continue à ronger quand même. C'est fini. Mais oui, oui, c'est vrai. Il ne sait plus ronger, mais parce qu'il a rongé, et puis il ne sait plus continuer parce que le corps n'a pas pu de vie. il est mort il va maintenant chercher quelqu'un d'autre. C'est pour ça, peu importe on maladie, dit, les démons, on doit les chasser. Donc, de ton vivant, tu as le pouvoir, mon frère. Soeur, ne communique pas avec les choses mauvaises. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Amen. Ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas la foi de joie. Oh, ça c'est pas possible. Ah, comment Non, non, non. Marche avec les combattants, avec la foi. Alléluia. Notre Jésus est capable... Alléluia Quand on prie, tu vas guérir, il est capable Alléluia Lève-nous, frère Amen. Tendre Père et précieux, sauveur nous voulons te dire merci pour la grandeur de ton nom, Seigneur. Nous te célébrons, Père. Nous te servirons, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi. La, pu la puissance nous l'a donnée, Père de Le pouvoir, nous l'avons, Père Saint-Dieu. Nous voulons le mettre en pratique, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ton peuple n'est pas un peuple de mort, mais ils sont vivants, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour ce que tu as fait pour ton peuple, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Qu'il soit donc sanctifié. Bénis aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux, mon de Père oh dieu de réaliser la grandeur de ton nom. Mon Père, mon âme te loue encore. Aujourd'hui, bénévole Père Tibissant Dieu, que ta volonté à toi soit accomplie dans chacun de nos Père Saint-Dieu. Nous nous résistons en toi et nous chanterons le chant des sions pour ta gloire. Sois exalté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Je prie pour mon frère. Je prie aussi pour ma soeur, mon roi. Oh, nous avons. Oh la victoire, nous combattons, nous combattons Père nous combattrons bénémoines, dieu Oh, jusqu'à ce que le soleil puisse s'élever, mon bénémoine, Père sans dieu Malgré, Père sans Dieu, les, les nuages bénémoine, Père dieu, nous avons confiance en toi, que tu le fais, Seigneur. Bénis ton peuple, mon roi. Souviens-toi de ce peuple, mon béni, Père Saint-Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit donc fortifié. Le roi j'honore à toi. Merci, Père. Merci mon béni, Père Saint-Dieu pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci, Père. Quoi, oh, béni. Quoi, oh, Pour que Dieu puisse sourire. les c'est les seuls célestes. Quoi, nous Nos incapacités Au dessin C'est plus, c'est Oh uh -huh.